Bon, on parle de quoi aujourd'hui On parle de, du film Patty. Ah bon, ça parle de quoi Ça parle de rien. Mais si, ça parle de l'extinction des dinosaures. C'est super intéressant de voir comment ils, comment ça s'est fini, les dinosaures, etc. Et du coup, ça parle d'un dinosaure en particulier. Ouais, mais il fait quoi, le dinosaure, clairement là Bah, le dinosaure, euh, comment euh, il, bah, il vit la fin des dinosaures, donc la météorite tombée, etc. Et euh, il se jette dans les flammes, à la fin. On sait toujours pas pourquoi. Mais si, il pourra rejeter ses souffrances, plutôt que brûler à côté. Euh... C'est un peu négatif, comme moi. Bah, oui, mais c'est logique, comme ça il souffre moins, il meurt directement quoi. Non, mais clairement, il se passe quoi au début du film Bah, au début du film, comment on voit euh, J'ai bien aimé parce qu'on voit un petit caillou qui tombe et on croit que c'est la météorite au départ, mais en fait c'est beaucoup zoomé et ensuite ça tombe sur euh, bah, dans l'eau et on remarque que c'est pas la vraie, la vraie météorite. Qui a pu se faire bluffer par ça Ouais, mais du coup, vous l'avez aimé ce film Ou pas Ouais, franchement, il était cool. Moi j'ai bien aimé le film avec les effets spéciaux, tout ça, c'était vraiment bien fait. Bah les effets spéciaux ça va, Star Wars c'est beaucoup mieux fait Bah mais Star Wars c'est pas le budget et puis ça dure plus longtemps tout ça C'était un film qui a été réalisé à plus haut budget tout ça et Là c'était un petit film, enfin un petit film quand même un très bon film Qui était vraiment bien fait je trouve en plus c'est intéressant le... Il n'y a pas la, pas la, la même dinosaure. qualité, pas la même longueur Donc c'est moins abouti que Star Wars Bah oui mais c'est logique C'est un petit film tout ça mais il était franchement bien C'est En plus intéressant pour la fin du dinosaures etc Et puis c'est pas trop long c'est bien moi j'ai bien aimé ouais, disons pour un court métrage ça va c'est bien Ouais c'était bien